Bonjour les amis, bienvenue. Voilà, je suis en train de vous parler, de vous accueillir sur ma chaîne. Le tarot des Saints Soleils. Nous allons voir aujourd'hui donc l'énergie de cette pleine lune du 23 novembre 2018. Alors, voilà, je, ben je suis contente de vous accueillir. Je suis contente de vos petits commentaires, de votre gentillesse. Je salue tous mes nouveaux abonnés, merci beaucoup, ça, ça me touche, vos petits mots, ça me touche, ça me réconforte également, hein? nous sommes tous comme ça, nous avons besoin d'encouragement, bien évidemment, hein? c'est le retour que j'ai, donc quand je lis vos petits commentaires et vos pouces et tout, c'est, ah, <rire> voilà, il y a un côté, euh, je dirais, dire, humain, hein? voilà, qui tout d'un coup qui s'établit, c'est vraiment... Euh, C est, c est, c est, merci. Voilà, tout simplement. Alors nous allons voir là maintenant euh, cette euh, énergie de pleine lune de, 2000, euh, de 2018, donc pour le 23 novembre. Mmh. Écoutez, si la chatte, elle arrive à retrouver ses petits au milieu du bazar qui arrive, euh, de, de, de l'aiguillage disons céleste euh, qui se met en place à l'heure actuelle et eh bien tant mieux alors on va quand même aller voir ces énergies on va comprendre un petit peu comment elle risque euh, plutôt de nous perturber que de nous influencer euh, le, le conseil serait déjà tout de suite je vous le donne c'est vraiment faire le silence en soi trop de bruit euh, trop de perturbations, trop de nouveautés, trop d'informations, euh, trop de colère, trop de paroles lancées, trop de non-dits. Vous voyez, il y a un moment donné, là, c'est un peu comme si la cocotte, elle est elle en train de bouillir, là, comme ça. Ça fait déjà quelques lunes, hein, disons qu'on sait que ça. Il y a un peu toutes ces choses qui vont se préparer. Mais là, il y a quelque chose, disons, qui est un petit peu euh, particulier naturellement. Chaque pays voit ça selon, donc, son, euh, le, le thème de son pays également, hein. ça c'est évident. France, nous sommes en France et donc nous allons voir un peu euh, ce qui se passe, disons, par rapport à la France et comment les Français, d'une certaine façon, euh, peuvent naturellement vivre tout ça. Parce que c'est évident, et on nous dit toujours, hein, qu'un thème, euh, en dehors de son contexte, en dehors de son histoire, en dehors, disons, de son passé, de son vécu et tout, que ce soit, disons, sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan national, sur le sort de son contexte, tout d'un coup, ça ne veut plus rien dire, hein voilà. Euh même les mots, hein, euh, prennent des connotations qui sont euh, euh, différentes naturellement, hein, selon, disons, euh, l'âge, euh, euh, dans, dans, dans, dans le temps, on va dire. Hein. Par exemple, je vais vous dire un petit mot euh, gentil, par exemple, la galanterie. Bon, un hein, galant, hein, euh, dans, dans, dans le 18e siècle, maintenant, euh, les galants, euh, ça veut dire autre chose. tout voilà, c'est ça. Tout prend, disons, tout est relatif et prend des mesures différentes. Pourquoi je vous dis, dis tout ça Parce que tout simplement, chacun derrière la caméra va prendre l'information avec son vécu et va le traduire. Elle va le prendre et par rapport à son filtre, elle va, disons, ressentir quelque chose, un vécu, un rejet, une acceptation, une interrogation. Vous voyez, ici, quand on a des pleines lunes pareilles et tout, il faut être extrêmement prudent parce qu'on n'annonce rien que, disons, l'ambiance qui risque d'arriver comme la météo. Après que vous, euh, selon le pays où vous viviez, tiens, vous décidez de prendre un, un, un parapluie ou pas en disant « Mais attends, euh, là, j'en ai rien à faire de sa météo parce que de toutes les façons, moi, je suis au sud et il fait beau. Alors, je, pourquoi je prendrais le parapluie, disons, du gars qui, qui habite à l'île et puis, disons, qui prend la météo ?» Et nous sommes chacun comme ça et chacun doit impérativement, donc, euh, prendre l'info à sa mesure selon son contexte de vie. D'accord Bien, alors, là, nous allons parler, donc, de cette euh, pleine lune qui suit la nouvelle lune où il y avait, disons, un gros bouleversement, disons, par rapport au féminin. Alors, dans l'année 2019, il va y avoir, disons, deux Opposition, c'est-à-dire le féminin et le masculin, et justement, ces féminins et ce masculin vont devoir un peu collaborer et se retrouver ensemble. Pourquoi je vous dis ça Parce que justement, cette fameuse plénile, elle se trouve en gémeaux, qui lui disons possède en lui justement ce côté féminin et masculin mais comment est-ce que nous on peut comprendre ça disons dans notre mais techniquement ouais, disons concrètement disons dans notre vie eh bien le prof c'est masculin l'élève c'est féminin l'homme c'est masculin la femme, c'est féminin, si on prend tout sa broute de pomme, c'est-à-dire que celui qui donne une information, il y a un côté masculin, celui qui coupe l'information en tout petits bouts, il est féminin. La leçon de cette pleine c'est justement d'avoir cette capacité à absorber ce, vraiment les informations. Euh, donc, il y a un côté extrêmement, disons, masculin, là où on est, disons, dans l'action, on est dans l'extérieur. Or, cette PMU nous dit en même temps, il va falloir que tu coupes ça menu, menu, menu, pour pas tout avaler. Voilà pourquoi cette introduction. <rire> Voilà pourquoi cette introduction, mes amis. Et là, derrière, bah, la cocotte, elle boue un petit peu parce que les introductions, euh, l'introduction, disons, nous renvoie à un tableau euh, où il y a, disons, des mouvements incroyables, disons, de... Euh, de planètes, celles qui étaient, disons, stagnantes, à l'avance. Bref, on va voir ça tranquillement. Là, j'ai noté un petit peu, juste pour vous montrer hein. deux, trois choses. Alors, là, il y a Soleil qui arrive, donc juste en Jupiter, en, en Sagittaire, sachant que Jupiter est dedans. Donc là on a le soleil, on a Jupiter en même temps, sachant que Mercure il est dans le coin, mais rétrograde. Qu'est-ce qu'il fait Mercure Est-ce que j'ai bien compris Est-ce que j'ai bien compris Est-ce que j'ai bien compris J'ai rien compris, j'ai rien compris, j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'ils ont dit Il y a un bug, il y a un bug. Et comme Mercure a toujours envie de comprendre... Quelque part, à un moment donné, là, le conseil que je vous disais au départ, c'est dire, et si on prenait tout à zéro, et qu'on faisait vite dans la tête. Hein, parce que plus d'informations, on ne peut pas, sinon, on reprend, disons, on, on, on, je repars, disons, sur le côté bug. Hein, la seule façon, quelque part, hein, pour faire descendre l'attention, il y en a trop dans la tête, et ça je parle par exemple, on sait bien, à, euh, là on va arriver vers les bilans, euh, les bilans, ou voilà. alors il y a des tas de choses qui vont se passer, où euh, vraiment, les la, la plupart des français vont se pencher euh, sur, euh, par exemple, leur papier, ça tout à fait, c'est tout à fait dans le cadre, hein. euh, ils vont se dire, mais est-ce que j'ai compris ce que j'ai compris, parce qu'en définitive les mots ils ont tellement un double sens, bref, il y a des tas d'informations, que ce soit, disons, dans les nouvelles lois, dans les nouvelles façons, disons, de fonctionner. Là, je suis toujours dans mon thème. Hein. Dans les nouvelles façons, disons, euh, d'introduire, euh, disons, des. Ah, par exemple, ce sont également sur Internet. Hein. Euh, je ne vous réponds pas, par exemple, si vous ne faites pas votre déclaration en ligne. Vous y allez hein, une fois sur deux, ça marche. Euh, vous dites, mais comment je fais alors vous voyez, le truc, c'est que cette pleine lune va amorcer, disons, le côté de euh, non-sens. Je veux bien le faire, mais derrière, ça ne suit pas, il y a un non-sens. Voilà, et il y a un énervement, parce qu'alors Mars, hum, alors là, sincèrement, Mars, là, il, il va à fond, hein. il va à fond, à fond, à fond. Partout, il peut s'introduire, Mars, pour exciter... Il va venir partout, alors que ce soit dans le foyer, que ce soit dans la communication avec les enfants, que ce soit, disons, entre la population et, naturellement, le gouvernement, que ce soit euh, par rapport, disons, aux professeurs et aux élèves. Vous voyez, je repars toujours féminin, masculin, féminin, masculin, féminin, masculin. Là, il va s'introduire pour mettre le bazar. Or, quand c'est comme ça, il faut vraiment mettre du calme. Je vais vous faire un petit truc parce que quand j'ai mis le, le tableau, je me suis dit c'est bizarre, j'entendais, disons, ça me faisait penser, parce que, bon, il y a toujours un côté, disons, je suis assez imaginative, je suis une artiste, je suis peintre hein, au départ, <rire> ni plus ni moins, et eh bien, euh, je faisais, ça me faisait penser, tout, toutes ces choses-là, disons, à, à, une, à une scène de chasse. Vous savez, il y a la, la fameuse chasse à cours. Alors, il y a tout un jeu, euh, là, on peut dire, donc, qu'il y a un côté masculin qui dirige, disons, l'action, et, et qui euh, rabat avec euh, du corps, avec les chiens, avec ceci, avec cela, disons, la bête qui est traquée. On dirait qu'il y a une espèce de truc qui se passe, là, où on... Euh, te pousse, on te conduit systématiquement dans une voie sans que tu t'en rendes compte parce qu'on fait tellement de bruit à côté et il y a tellement de désordre que pour finir, il n'y a que celui qui a créé le désordre, qui sait, qui connaît disons son fil directeur mais c'est malin, vous voyez et là, quelque part à partir du moment où il n'y a pas un calme, un silence je parle dans une famille je parle à tout les niveaux, à tous les niveaux, même personnel, disons, sur sa recherche personnelle, sur son identité, sur sa vocation, sur ce... Pourquoi on est venu sur Terre Donc, le côté introspection qui existe naturellement chez la femme, parce qu'elle est typiquement féminine, habitude de tout couper en quatre... Vous voyez ce que je veux dire Mais l'homme aussi, là, euh, il a un côté féminin, où quand même, euh, il, c est, c est, c est pas, il réfléchit, il dit, « Mais attends, est-ce que moi, ce, cette place, ceci, cela, est-ce que vraiment ça correspond à ma nature ?» Est-ce que ça correspond à ma façon de fonctionner Est-ce que je suis heureux dans ce que je fais Mais qu'est-ce que ça me rapporte Voilà, quelque part, il va y avoir, des, des, dans un premier temps, on va dire, un, un mouvement sur des réflexions existentielles de la vie. Mais de base, hein, mais de base, hein, qu'est-ce que je fous là euh, Style, qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo style, euh, comment il m'a parlé, et... vous voyez, les trucs de base, c'est une amorce, c'est une amorce, disons, parce que une question par rapport à ça, disons, en entraîne une autre, et à partir du moment où on se dit, <rire> ben ouais, euh, c'est un petit palier, on se construit au fur et à mesure, et puis en disant, on, on s'ouvre au monde, ça c'est le côté, disons, tout à fait pleine lune, qu'est-ce qu'on fait la, pleine, la nouvelle lune <rire> On s'ouvre à la vie, je parle des gémeaux là, disons de la nature, de comment ça va se passer pour la pleine lune. Dans une... Ils arrivent, eux, avec cette nourriture de la nouvelle lune, donc passée. Et ils arrivent donc avec ce côté, justement, euh, euh, euh, où ils ont euh, quelque part engrangé plein, plein, plein d'informations. Les gémeaux, c'est un signe mercurien. Mercure se trouve... Là-haut, donc, mais il ne bouge pas. Lui, il rétrograde pour le moment, donc il ne bouge pas. Il, je vous ai dit, il bug un petit peu. Donc, quelque part, les fameux gémeaux, là, donc, qui reçoivent cette pleine lune, ils sont là avec, euh, avec euh, ce qu'ils ont euh, engrangé, disons, les, les 15 derniers jours, donc, euh, enfin, disons, durant la période, je vous dis, enfin, comme ça, disons, de la nouvelle lune passée, donc, jusqu'à maintenant. Et là, maintenant... Il y a une forme de « je digère ce que j'ai emmagasiné, mais quelque part, il y a des tas de choses que j'arrive pas à digérer. C'est lourd, je sais pas ce qui me fait mal, mais c'est lourd, Et je me sens mal. » Quand c'est comme ça, on se met à la diète, ici. Quelque part, on... on, on... On, on se met au calme on, on arrête vraiment de prendre de prendre de prendre encore des informations et au contraire disons les informations qu'on a on les met euh, au clair hein, donc de façon à pouvoir euh, ne pas avoir un tas d'informations qui sont tout en vrac et tout en l'air euh, lune avec euh, gémeaux il y a un côté il euh, y a un côté, je ne vais pas le faire tout seul. Voilà, je ne vais pas le faire tout seul, tout seul. Si c'est une introspection personnelle, évidemment, hein, euh, méditation, vous mettez, vous, vous lisez, disons, des, des choses qui vous nourrissent, disons, l'esprit, la spiritualité. La, la, spiritualité, voilà quelque chose qui vous nourrit vraiment, mais si vous avez un problème disons à régler de famille, eh bien, il faut en discuter naturellement, hein, et mettez vraiment de la douceur, là euh, pendant les 15 jours qui vont arriver, je dis tout de suite, hein, dès qu'il va y avoir des colères qui vont arriver, mettez la douceur parce que dites-vous que la personne qui est en face de vous, elle est dans le même état que vous, il y a vraiment une excitation des énergies électriques qui sont dans l'air, qui sont folles, qui sont folles, et qui, qui lancent vraiment des flèches dans tous les sens et tout. Donc, c'est pas la peine, hein? c'est pas la peine de, de rendre l'autre responsable de quoi que ce soit. On est tous, disons, sous le même ciel à l'heure actuelle, hein? d'accord Alors, donc. Qu'est-ce que j'avais vu ici? Ah oui, est un versatile. Les gens naturellement, ils peuvent même vous dire à un moment donné, parce que vous changez d'idée, euh, de vous traiter de choper. Ah ouais, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de paroles. Alors, euh, beaucoup de paroles. Pourquoi? Parce que Uranus, il est en Bélier, il est juste en face de Vénus, qui lui. Euh, disons, dans son signe, disons, euh, balance, juge, équilibre, c'est le doué de la parole également, etc., mais aussi de l'harmonie. Mais ayant, disons, ce côté, disons, extrêmement fort d'Uranus qui souffle dans le bélier comme ça, quelque part, euh, la balance, elle a un petit peu euh, déstabilisé. C'est la parole. Je reprends. Cet aspect-là veut tout simplement dire que euh, ces énergies euh, contraires hein, euh, peuvent vous servir si vous prenez un petit peu, vous savez, un petit peu, hein Voilà, tout simplement. Si vous laissez la porte grande ouverte, ça va être un ouragan, un ouragan, et là, vous risquez quand même euh, euh, d'être, disons, euh, emporté, disons, par un, un mouvement, disons, euh, fort, trop fort hein, pour pouvoir gérer. Euh, le débit de parole et là ça peut devenir euh, euh, avoir de mauvaises paroles, euh, dire des mauvaises choses euh, invectiver euh, c'est l'autre, naturellement c'est toujours l'autre, 14, tout le temps voyez genre de choses et tout alors euh, c'est pas la peine c'est pas la peine donc quand vous entendez ça vous enfin, c'est mieux disons en ce moment de toute façon c'est mieux de descendre Gémeaux, il est juste en face du Sagittaire. Il faut que vous sachiez une autre chose également, c'est qu'il y a six poutres fictives hein, qui euh, relient donc, un signe à un autre maison. Donc, et jamais, jamais, cette poutre d'énergie change. C'est-à-dire, change. c'est comme si elle avait un numéro qui était marqué, voyez eh bien, celle-ci qui relie, donc, euh, Gémeaux qui relie le Sagittaire, l'énergie qui est ici, qui est folle, eh bien, c'est la planète Mars. Euh, ben, vous ne trouverez pas ça dans les manuels, je vous le dis tout de suite. Donc, euh, voilà. Mais je vous le dis quand même. Donc, imaginez que c'est une espèce de, de courant d'énergie, disons, martien. Alors, évidemment, que là, c'est extrêmement, disons, intéressant. Si on prend Mars, dans le sens, disons, de stratégie, euh, le côté, disons, euh, je mets euh, de la distance et j'observe, euh, disons, ce qui se passe autour de moi, sans foncer. En tête, vraiment la tête, la première sur n'importe quelle situation et tout, je risque de m'embourber. Quelque part, ça ressemblerait au guerrier, disons, qui va et qui n'est même pas préparé dans aucune bataille. Et il ne sait même pas de quoi il parle, ces genre de recrues qui arrive quand embauché comme ça et tout. Vous voyez, donc là, il y a un côté, disons, extrêmement fin, où c'est important, justement, de prendre cette énergie, disons, qui est martienne, et qui donne une vigueur. Il y a un courage intérieur pour pouvoir tenir, disons, pour ne pas s'effondrer. C'est un petit peu l'histoire de l'adrénaline qui fait que quelque part, disons, quand on a, disons, un, un examen à passer, et c'est intéressant, disons, de l'avoir pour pouvoir justement, disons, euh, passer cet examen ou faire son truc de sport ou tout ce que vous voulez. Donc, euh, voilà, ça aussi, c'est à, euh, me, à mesurer, on va dire. Alors, il y aura beaucoup de personnes, disons, ces 15 euh, prochains jours qui, à mon avis, je parle toujours de la parole, là, ils vont déformer, un, hein, vos propos, ils vont faire semblant également de ne pas comprendre ce que vous dites. Ou alors, pour vous calmer, vous allez voir par exemple une administration, et vous allez prendre un papier, ils vont dire, ah oh, oui, d'accord, ah oh, d'accord, je vous ai compris, pas de problème, je m'occupe de vous, il n'y a rien qui se fera à mon sens, hein. voilà. C'est un petit peu ce genre de choses, disons, que je, je, je vois, disons, avec ce décryptage de pleine lune, donc, du 23 novembre. Alors, sachez naturellement que la lune, là, elle est en 23 novembre, euh, en gémeaux, hein, d'accord, et là... <rire> On va regarder que dans les poissons, donc ça c'est la masse, c'est le peuple, c'est tout, c'est aussi l'énergie générale qui plane, disons, en nous et tout, parce que nous sommes dans l'air du verso, du poisson malgré tout. Eh bien, figurez-vous qu'il y a Neptune qui naturellement rengloque le truc encore plus, de plus en plus, parce que naturellement, il, y a, il va y avoir un bouleversement et bientôt un changement de paradigme, bien sûr, où on va vers l'ère du verso et naturellement, quelque part, on a un petit peu, là, on est en train de nous éduquer à bouger puis à être, à passer dans le mode euh, vraiment adulte également, donc de pouvoir penser par nous-mêmes voyez hein, disons euh, euh, sans euh, toujours qu'est-ce qu'on pense toi et puis après on fait ce que l'autre il en pense et puis après on lui dit bah tu vois tu m'as mal conseillé hein. voyez le genre de choses là ça, ça va être terminé c'est pour ça qu'il y a euh, tout, toutes ces petites choses là qui arrivent de façon à ce qu'on puisse euh, ouf petit à petit euh, naturellement euh, s'en défaire voilà tout simplement alors là on regarde que donc dans ce côté qui est un peu glauque jusqu'à présent, eh bien figurez-vous que Mars, pouf, le 24, donc le lendemain de la pleine Lune, il repart en direct. C'est pour ça que je m'arrête là, on parle beaucoup de la Lune, mais quelque part, Mars derrière, il embrouille sacrément. Voilà ce que je veux dire. Donc, euh, euh, la lune, ça peut disons, euh, l'imagination, disons, qui est créatrice, de façon à ce qu'on puisse vraiment aller au, au fond de soi, puis voir un peu, disons, euh, ce qui se passe et avoir les yeux ouverts, la capacité d'extrapoler, d'imaginer, donc c'est extrêmement bénéfique. Mais à partir du moment où on a justement cette capacité à s'ouvrir, on a, si ça arrive au galop, attention, sagittaire qui grossit tout, vous voyez ce que je veux dire Eh bien, ça peut partir au galop en fantasme. Et donc, le fantasme, c'est une arme qui est extrêmement, disons, nocive, qui peut se retourner contre vous ou contre les autres, même avec les meilleures intentions du monde. Donc, vous imaginez un petit peu, hein euh, donc ce fameux Mars là il a, pof, il repart direct donc dans les le fameux poisson là naturellement la lune il y a un côté disons haut lunaire c'est lunaire lunaire lunaire et poisson haut plus haut disons signe d'eau dans une dans un secteur d'eau, disons une saison d'eau, il n'y a pas plus haut non plus. Donc vous imaginez un petit peu. Alors c'est bien que Mars revienne, il rebouge un petit peu ça. Mais à nouveau, si c'est pour exciter, euh, disons, le fantasme, euh, c'est négatif. Mais si c'est pour donner de la force, là c'est la maison pour moi personnelle, puis en fait pour tout le monde en général, tout simplement c'est la maison où, une, où, la, où la, la mère a la couche. Euh, à un moment donné, il faut, faut qu'elle mette son enfant au monde. Donc, il faut comprendre Mars, vous voyez, dans cette façon. La femme, très féminin, pleine lune, vous vous imaginez, doit naturellement prendre cette force martienne pour euh, se donner les forces nécessaires à son corps pour pouvoir, disons, accomplir l'œuvre de vie si on, ju on, on retranspose ça, disons, dans nos petites affaires à nous, ou sur le plan national, on comprendra que Mars, dans ces conditions, est extrêmement, disons, euh, intéressant. Hein? C'est vraiment très intéressant. Alors, j'espère que, ben écoutez, que cette vidéo, ah oui ben oui, c'est ça, j'avais mis aussi « choisir un leader », parce que ça, naturellement, ça représente la carte du leader. Alors, il est possible qu'il euh, y ait beaucoup de personnes qui disent « Ouais, il nous faut un leader, dans n'importe quoi. Hein, » Non, dans n'importe quoi. Hein. Je, je ne stigmatise pas, disons, une situation, ni une, un groupe, ni quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Dans une famille, il peut y avoir, disons, conseil de famille. Boum, eh ben, on choisit, disons, un porte-parole, un leader, ou quoi que ce soit. Et là, on retourne, donc... Euh, le truc en disant euh, « Ouais, attends, la, la, moi je me souviens, parce que c'est souvent le, le toujours le même qui a appelé, non, non, le, moi je me souviens que la dernière fois on m'a dit « Avance, avance !» et à un moment donné, je me suis retournée, il n'y avait personne, voire même euh, « Enfin <rire> Mes amis, bah, écoutez, euh, je vous remercie de votre présence, comme toujours, euh, et puis... Euh, » Que vous dire d'autre ben, Je suis contente de vous voir à chaque fois. Hein euh, allez sur mon site, tarotdesinssoleil.com et puis comme ça également, vous pourrez voir euh, tous mes services et c'est naturellement sur le site euh, où vous pouvez me rencontrer, me donner des petits mots et puis euh, même me consulter, disons. Voilà, euh, je vous salue les amis et je vous like